Comment créer une vidéo avec PowToon PowToon est un outil d'animation en ligne pour débutants qui permet de créer de courts dessins animés. Ce petit tutoriel vidéo vous montrera les étapes de base de la création d'une animation sur PowToon. Rendez-vous d'abord sur le site www.powtoon.com, puis cliquez sur Sign up dans le coin supérieur droit pour vous créer un nouveau compte. Vous devrez ensuite préciser la raison de votre utilisation du site. Par exemple, je suis étudiant. Après votre inscription, vous vous retrouverez dans l'espace de travail de Powtoon. A partir d'ici, vous pouvez sélectionner le type de vidéo que vous souhaitez créer. Je vais choisir « Student Project » projet étudiant. Vous pourrez ensuite choisir parmi les modèles fournis, importer le fichier d'un projet précédent ou bien commencer de zéro. Je vais commencer de zéro. La capture vidéo vous permet d'enregistrer l'écran de votre ordinateur. Le format horizontal convient aux vidéos conventionnelles et aux présentations, alors que le format carré est idéal pour les publications dans les réseaux sociaux. Puisque je crée une vidéo conventionnelle, je vais choisir l'horizontale. Powtoon offre plusieurs différents styles de vidéos. Choisissez l'apparence qui convient le mieux au message de votre vidéo. Lorsque vous aurez choisi votre style, vous vous retrouverez dans le studio. Ici, vous pouvez créer et monter votre vidéo. Au bas de la page, vous trouverez la ligne du temps de votre projet. À droite, vous pouvez ajouter des éléments à votre vidéo. Dans la barre d'outils du haut, vous pouvez annuler et refaire des actions, ainsi que nommer, enregistrer, présenter, prévisualiser et partager votre vidéo. Sous la barre d'outils, vous pouvez placer une grille sur votre projet, changer de mode et agrandir ou rapetisser l'image. Sur la gauche de la page, vous pouvez ajouter, déplacer et visualiser les transitions entre vos diapositives. Pour ajouter un fond à votre vidéo, cliquez sur « Background » dans la barre d'outils de droite. Vous pourrez téléverser votre propre image, choisir une couleur unie ou bien choisir parmi un éventail de fonds fournis par Powtoon. Pour ajouter du texte à votre vidéo, cliquez sur « Texte dans la barre d'outils de droite. Vous pouvez ajouter une ligne simple texte ou des éléments textuels plus complexes. Cliquez sur le symbole « plus » sur la gauche pour ajouter une nouvelle diapositive. Cliquez sur la poubelle pour supprimer une diapositive. Cliquez sur « More options » options supplémentaires, pour rallonger, dupliquer ou sauvegarder une diapositive. Pour ajouter des personnages à votre vidéo, cliquez sur « Characters » dans la barre d'outils de droite. Vous pouvez créer votre propre personnage ou choisir parmi un éventail de personnages fournis par Powtoon. Pour ajouter des objets à votre vidéo, cliquez sur Props dans la barre d'outils de droite. Powtoon offre plusieurs catégories d'objets à placer dans votre animation. Pour ajouter des formes à votre vidéo, cliquez sur Shapes dans la barre d'outils de droite. Powtoon offre un vaste éventail de formes, de cadres et de designs. Modifier un élément en cliquant sur le bouton « Settings ». Dans les paramètres d'un élément, cliquez sur « Swap » pour remplacer un élément par un autre. Cliquez sur « Variation » pour modifier la version de l'élément, cliquez sur « Flip » pour inverser l'orientation de l'élément, cliquez sur « Color » pour en changer la couleur et « Opacity » pour en modifier l'opacité. Ajoutez des effets d'entrée et de sortie, cliquez sur « A to B » pour animer l'élément. Cliquez sur « Arrange » pour déplacer l'élément en face ou en arrière des autres éléments. Cliquez sur « Link » pour ajouter un hyperlien et cliquez sur « Lock » pour verrouiller les modifications. Pour ajouter des images à votre vidéo, cliquez sur « Images » dans la barre d'outils de droite. Téléversez vos propres images ou choisissez-en dans la bibliothèque d'images de PowTool. Pour inclure des clips vidéo existants à votre nouvelle vidéo, cliquez sur « Vidéo » dans la barre d'outils de droite. Téléversez vos propres vidéos en mode réel ou animé, ou choisissez-en dans la bibliothèque de vidéos de Powtoon. Pour ajouter une trame sonore à votre vidéo, cliquez sur Sound dans la barre d'outils de droite. Vous pouvez téléverser vos propres fichiers ou en rechercher dans la banque de fichiers audio de Powtoon. Pour ajouter un thème spécial comme un thème du temps des fêtes, cliquez sur Specials. En ajoutant vos éléments, vous pouvez ajuster l'endroit où ces derniers sont placés sur la ligne du temps en y glissant-déposant les poignées de début et de fin. Lorsque vous serez satisfait de votre vidéo, il y a plusieurs manières d'exporter ou de partager le produit final. Cliquez sur « Share » pour générer un hyperlien vers votre vidéo. Cliquez sur « Export » pour exporter ou télécharger votre vidéo ou la partager dans des sites de diffusion en continu. Souvenez-vous, même après avoir exporté votre vidéo, vous pouvez retourner dans Powtoon pour la modifier.